Il est canon mon T-shirt, non Je vous dirai à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'au bout, euh, pourquoi je l'ai mis. Alors, trêve de plaisanterie. Vous avez vu le titre, on va parler des tokenomics aujourd'hui, enfin de, de la façon de savoir, de comment analyser un projet crypto quand on nous le présente. Alors vous savez, tout le monde recherche, tout le monde, quand on veut investir dans les crypto-monnaie, on veut tous la prochaine crypto qui va faire un fois 10, fois 100, fois 1000. On attend tous d'investir dans la bonne crypto. Or, c'est devenu de plus en plus difficile de le faire. Vous savez, moi, euh, juste une anecdote comme ça. Euh, aujourd'hui, j'essaie un nouveau style de vidéo, vous allez voir pourquoi. Euh, quand j'ai commencé à investir dans les cryptos, je me souviens la première fois que j'avais acheté du bitcoin, c'était sur Coinbase, et il n'y avait que 6 crypto-monnaies. Il n'y en avait que 6. Donc en fait, c'était super simple. Et en plus, les crypto-monnaies à l'époque, elles ne de... fonctionnaient pas comme des sociétés comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme le bitcoin, ça fonctionnait plus comme une matière première, en fait. Euh, C'est-à-dire pas d'équipe autour, pas de stratégie. On... C'est juste quelque chose qui dépend de l'offre et de la demande sur des marchés. Et donc, quand j'avais acheté du Bitcoin, c'était très, très simple, en fait. Il n'y avait que ça. C'est pour ça que je, je rigole souvent quand les gens disent, bon, moi, je me suis enregistré avec le Bitcoin à telle époque. Bah, écoute, il n'y avait que ça. On pouvait investir que là-dedans. Mais aujourd'hui, la tâche est devenue super compliquée. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sortent tous les jours. Tous les jours, il y a des nouveaux, il y a des nouvelles tokens qui apparaissent, il y a des nouvelles crypto-monnaies. Et ces mêmes crypto-monnaies-là, quand on lit les white papers, c'est devenu super complexe à comprendre. Il y a des nouveaux modèles qui ont fait leur apparition. Il euh, y a des algorithmes mathématiques bien plus complexes, en fait, et bien plus efficaces aussi. Il y a d'autres paramètres qui sont rentrés. Il y a les écosystèmes, etc., il y a de la concurrence. Il y a aussi l'impact de la communauté, c'est-à-dire l'engagement social est devenu très important aujourd'hui pour les projets cryptos qu'on qu n'avait pas auparavant. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est devenu plus compliqué aujourd'hui d'investir dans, de, en tous les cas, de savoir estimer le projet, le potentiel d'une crypto-monnaie. Alors, bien sûr, on peut le faire de façon naïve et euh, franchement, ça peut être tout aussi rentable. Et puis, euh, on peut aussi le faire de façon un peu plus professionnelle, de prendre le temps d'analyser un projet, etc. Donc, moi, la promesse de cette vidéo, c'est quoi C'est de vous donner en fait les indicateurs, la grille de lecture que vous pouvez utiliser, la plus simple, hein, parce que je vais condenser. Hein, c'est une vidéo que, que je, où je vulgarise, c'est-à-dire que je synthétise les informations pour vous donner les plus essentielles. J'ai écrit un article sur Zone Bitcoin pour ceux qui veulent aller plus loin. En tout cas, il y a les détails, puis il y a d'autres sources aussi, si vous voulez bien faire les choses. Mais en tous les cas, là, ce que je, ce que je veux vous donner, c'est simplement une grille de lecture que vous pouvez plaquer sur tous les projets qu'on vous présente et dans l'idée c'est la seule promesse de cette vidéo c'est pas de vous dire je vais vous donner la recette miracle vous allez trouver la prochaine crypto qui va faire x 10 x 100 même si <rire> c'est aussi possible mais mon idée mon intention c'est de vous donner en tous les cas les armes les outils pour savoir analyser un projet c'est à dire que quand vous serez dans une table de négociation et qu'on vous présentera un projet crypto, vous serez pas là à dire « Oh bah bah, bah bah qui écoutez Est-ce que ça vaut quelque chose ou quoi ?» Non, vous serez euh, maître, vous saurez regarder un projet, analyser les trois choses, quatre cinq choses qui sont utiles et vous faire une opinion par vous-même. C'est ça le but. Et quand on vous dira dans une vidéo « Faites vos propres recherches bah, », vous saurez ça veut dire quoi dans les grandes lignes. Voilà pour l'introduction sympatoche, non En tous les cas, si vous êtes prêts, si vous êtes chaud patate, écoutez, on peut passer au premier chapitre. Et passons au premier chapitre dès maintenant. Alors vous savez en fait c'est un chemin on va dire euh, progressif quand on veut analyser une crypto-monnaie. On va le faire de plus en plus euh, profondément. Il y a des stades. Le premier stade c'est celui du Dior justement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là quand on vous présente un projet, la première chose qu'il faut faire, c'est le stade 1, c'est simplement de voir euh, la structure en fait du projet dans les grosses lignes. Typiquement il faut regarder l'équipe, euh, c'est-à-dire est-ce qu'elle est, est, qu est euh, compétente ou pas. Et même moi j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui, là au moment où je vous fais la vidéo, moi j'investis plus. Euh, alors je sais que c'est question d'avis. Euh, moi, c'est le mien. C'est bon, j'ai tranché. » J'investis plus par exemple dans les équipes qui ne sont pas doxées, c'est-à-dire qui sont pas, on n'a pas l'identité publique. Alors euh, c'est suite au fameux scandale de Wonderland, mais pas que, il y en a eu tellement. Et c'est simplement, bon moi c'est un parti pris, c'est simplement parce que je pense que euh, c'est plus, enfin je veux dire dans un monde de Peter Pan, de Bisonours, être anonyme, c'est magnifique, il n'y a pas de problème, ce serait génial, mais avec tous les salopards qui circulent, et surtout dans le monde des crypto-monnaies de plus en plus, c'est impossible. En tous les cas, moi je ne sais pas, je ne fais plus confiance à la nature humaine comme ça qu'on veut un vrai nom, on veut pas simplement une photo de Dudu ou d'un Pinocchio. Ça, c'est plus possible. Bref, la parenthèse sur l'équipe était longue. Je suis désolée, mais vraiment, je, je crois que j'avais vraiment envie de le dire. Euh, il fallait que je parle de ça, de doxing, etc. Donc, passons. Après l'équipe, euh, bien sûr, la première chose qu'il faut savoir, c'est l'utilité du token. Pourquoi en fait Quel est le why de la société Pourquoi il l'a créé, en fait Vous allez voir, ça, cet élément-là, on, on va le développer au cours du temps. Hein. Et quand on parle de l'utilité du token, on parle aussi, on parle surtout de l'usage. En fait, c'est un point hyper important quand vous voulez comprendre le potentiel d'une crypto. Plus vous voyez que ce token va être utilisé, c'est-à-dire qu'il a une vraie utilité, les utilisateurs ne peuvent pas s'en passer. En fait, il faut que ce token soit tellement indispensable, soit pour payer un service, soit pour payer quelque chose, que la demande va être forte. Et ça peut être hyper pertinent justement pour le prix du token si il est très utile qu'on en a vraiment besoin et qu'il y a une forte demande dessus là ça reste un très bon critère après bien sûr faut voir la structure de l'offre mais ça on verra par la suite quand on veut analyser une crypto donc voilà on regarde l'équipe le projet l'utilité du token aussi la technologie employée etc là, on va regarder un peu le white paper tout simplement alors on peut aller maintenant un tout petit peu plus loin en ajoutant l'engagement social qui est hyper important et voyez qui est différent de la finance classique on n'a pas cet élément là quand on veut investir en des actions, on ne va pas regarder l'engagement social. Or, pour les blockchains et les crypto-monnaies, c'est un élément hyper important, qui peut même faire, qui peut être même déterminant dans le succès d'un projet. Et d'ailleurs, je vois de plus en plus de sites qui nous permettent, vous savez, qui nous donnent des insights. Et maintenant, l'engagement social, c'est-à-dire la présence, la présence sur les réseaux sociaux, les mentions, etc., d'un projet peut nous indiquer beaucoup sur la tendance et sur le sentiment du marché. Et pareil dans le Dior, c'est aussi, euh, aussi de savoir qui vous a parlé de ce token-là et qui en parle. Est-ce que c'est que de la stratégie commerciale payante Est-ce qu'il n'y a que des influenceurs qui ont été soudoyés pour en parler Ça, c'est vraiment très important. Il y a des projets, par exemple, moi, je me méfie, ils font que de payer les gens pour en parler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vraie communauté qui est là pour, pour la sincérité du projet, qui aime l'utiliser, qui aime développer ou utiliser les applications. Non, en fait, c'est toujours, toujours payé, commercial, campagne. Euh, ça ne peut pas marcher sur le long terme. Et dans une première lecture, l'investisseur va aussi se demander, parce qu'il a affaire à une société, il hein, ne faut pas l'oublier. On parle d'actifs hybrides, mais on parle surtout d'une société qui s'inscrit dans le temps. Il va regarder la roadmap. Elle peut être hyper intéressante. Elle peut être aussi, elle peut être aussi en fait comme une sorte d'analyse technique que qu'utiliserait un trader c'est vraiment c est, c est, ça peut être très pertinent de savoir les dates moi je vous en parlerai plus tard je vous ai dit moi j'investis surtout mais quand je trade je trade par rapport aux événements en fait au cal calendrier c'est-à-dire que quand vous voulez investir, vous allez avoir une vue d'ensemble en voyant la roadmap. Il y a des projets, par exemple, qu on, qu on, on, qui n'ont pas de roadmap vraiment très détaillée, et pire encore, on sent qu'ils sont liés à l'ère du temps. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils sont dans une tendance, ça marche très bien pour l'instant, parce que c'est des protocoles euh, à, à la mode, mais qu'en fait, qu ils n'ont pas de, de vision sur le long terme. À l'inverse, il y a des projets, je pense à VeChain par exemple, qui s'inscrivent dans le long terme. C'est-à-dire qu'eux se voient vraiment comme des sociétés qui veulent résoudre des problèmes, et typiquement aussi les projets de Web 3, pareil. C'est des projets qu'aujourd'hui, bien sûr, euh, les gens vont pas investir trop dessus parce qu'ils n'ont pas de lisibilité, ils n'ont pas de visibilité, pardon, ils n'ont pas de lumière, on comprend pas trop à quoi ça sert, mais ils s'inscrivent dans une utilité dans le futur. Et typiquement, un très bon investisseur, pour vous le dire honnêtement, en regardant la caméra, c'est un investisseur qui sait euh, investir dans une crypto qui va prendre de la valeur, donc value investing dans le temps. Ce n'est pas celui qui va se concentrer sur les tokens qui, gagnent de la, qui ont de la valeur aujourd'hui. Euh, et et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on fait les fameux x10, x100. Donc cet œil-là, bien sûr, ça demande de connaître le marché, ça demande d'être un peu plus perspicace sur le futur, mais ça peut être, euh, bien sûr, démentiel et extrêmement rentable de regarder ce point de vue-là. Moi, je sais que je regarde beaucoup la roadmap et il y a beaucoup de projets sur lesquels j'investis aujourd'hui qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de qui n'ont pas de valeur, euh, qui sont sous-cotées en fait tout simplement, mais qui s'inscrivent dans un futur qui est, enfin euh, normalement si tout se passe bien, ils ne peuvent que cartonner parce que c'est à ce moment-là qu'on va les utiliser. Bref, euh, ça, ça c'était quand même important que, que je vous le dise, mais ça c'est le niveau 1 encore une fois, il est temps de passer au niveau 2. Et là on va dire que c'est quand même l'investisseur le plus, euh, et le moyen on va dire, une, ça commence à être une bonne analyse. Et là, c'est quand une bonne analyse, c'est une analyse des tokenomics. Alors, les tokenomics, comme vous le savez, c'est euh, une contraction du mot token et économie, donc l'économie des tokens. Et dans les tokenomics purs, ce qu'on va regarder quand on nous présente un projet, c'est ce qu'on fait tous naturellement, et c'est notre premier réflexe, c'est d'aller sur des sites comme CoinGecko, CoinMarketCap, et on va regarder, en fait, tout simplement l'offre totale de jetons, c'est-à-dire combien il y aura de jetons, l'offre en circulation, euh, combien y a, ça veut dire combien il y a de tokens en ce moment-là, à ce moment T, où vous regardez le token. Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes qui veulent investir euh, plutôt quand il y a peu d'offres en circulation. Ça, veut, ça voudrait dire qu'elles ont un potentiel encore plus grand d'investir, par exemple, parce que toutes les tokens n'ont pas encore été distribuées. Ça peut être un indicateur, mais ce n'est pas assez. Il y a bien évidemment le market cap. Alors, market cap, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est la capitalisation boursière et c'est le résultat hein, de simplement de l'équation toute simple du prix du jeton actuel et de l'offre en circulation, du nombre de tokens qui circulent. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le market cap. Ça nous donne un indice, en fait, de la, de la taille, de la puissance, l'intensité ou de l'engouement, si vous voulez, ou tout simplement de la popularité d'une crypto sur une autre c'est pour ça d'ailleurs qu'on les classe comme ça et qu'on sait à peu près leur poids dans tout l'écosystème global sur le marché mais euh, c'est pas assez je sais que moi, par exemple, j'utilisais que le market cap à l'époque, c'est-à-dire que je voulais investir. Vous voyez, je regardais euh, en fait sur le market cap, j'allais sur les pages. Il euh, n'y avait pas tous ces filtres à l'époque, mais je le fais encore aujourd'hui, mais moins. Euh, j'allais sur les pages les plus lointaines, et puis là, je regardais les, les market cap les plus euh, faibles, en fait, si vous voulez, pour investir, pour, essayer, pour espérer un plus haut retour sur investissement. Mais en fait, cette stratégie, qui peut sembler bonne d'un point de vue naïf, ne l'est pas forcément, parce qu'en fait, elles n'ont pas fait leur preuve. Il y a encore des failles. Alors, certaines vont prendre de la valeur si elles sont solides, si justement on fait une bonne analyse fondamentales dessus. Et puis d'autres, en fait, bah, elles vont jamais, jamais décoller parce que ou elles auront pas la communauté avec, ou elles auront pas la bonne équipe qui va bien savoir développer ou faire une bonne campagne de communication dessus, enfin, ou elles vont pas savoir attirer les développeurs, il y a quelque chose qui fait qu'elles vont pas forcément décoller. Donc c'est un risque. Il y a, euh, les investisseurs sont sur le long terme en général, ce qu'ils préfèrent, c'est ils préfèrent quand même investir sur les projets avec euh, une grosse market cap, tout simplement parce qu'ils se disent ça y est, c'est comme des blue chips, si vous voulez. Elles sont là pour durer. Si vous aviez investi dans McDonald's il y a 20 ans, euh, voilà 20 ans plus tard on le retrouve, il est encore là en bonne santé. Eh bien, ces personnes qui investissent, moi, bon, je fais aussi un peu partie de ça. Mais mon portefeuille le plus gros, c'est des portefeuilles avec des grosses market cap. Même si je les ai eus avant qu'elles deviennent grosses market cap, aujourd'hui, c'est des grosses market cap et je reste encore euh, bah, main de diamant dessus. Donc, vous voyez, ça, c'est une question, Bon, c'est des petites stratégies euh, qui, qui, sont, qui dépendent des personnes selon notre objectif, selon la taille de notre portefeuille aussi, la taille financière, hein, je veux dire. Euh, C'est-à-dire votre capital, combien vous pouvez investir, etc. Alors là-dedans, quand, quand on vous présente un projet, ce qu'il faut comprendre c'est que la première chose que vous devez faire c'est comprendre la nature du token en question, de quoi il s'agit, c'est-à-dire est-ce qu'on vous parle d'une crypto-monnaie ou d'un token, est-ce qu'on vous parle d'un token qui va, qui va être simplement être un standard d'un autre réseau, typiquement comme les ERC20 des réseaux Ethereum, ou alors on va vous parler bah, justement de l'ETH euh, sur Ether qui est donc une crypto-monnaie, la différence elle est là. Donc ça c'est la toute première distinction à reconnaître, dans quel écosystème elle évolue, parce que très souvent quand on veut investir, dans un token d'un réseau, je ne sais pas, par exemple, du réseau fantôme, il faudra aussi regarder, donc faire un double travail, de regarder l'écosystème et le réseau fantôme par exemple, si vous aviez un token de fantôme. Donc vous voyez, ça, ça ajoute une complexité. Et puis, euh, donc voilà, si c'est un layer 1 ou un layer 2. Et comprendre la nature du token, en fait, ça va déjà vous permettre de comprendre pas mal de choses. Si vous avez affaire à un token de layer 1 qui va être utilisé pour des transactions, vous avez plus ou moins, euh, vous voyez un peu plus le potentiel de ce token-là. Il va être utilisé en des transactions et à mesure que l'écosystème va grandir, nécessairement on va l'utiliser de plus en plus. Mais pour autant, on peut pas s'arrêter qu'à là parce que quand bien même ce sera un token de gaz, il n'y a pas que l'écosystème qui, qui, qui va faire que le token va prendre de la valeur. Il faut encore que la demande soit forte et puis ça dépend des mécaniques euh, économiques qui vont être mises en place pour ce token-là. La deuxième chose à regarder, qu'on regarde beaucoup, surtout pour les ICO, les IDO, c'est euh, la distribution du token. À quel point le pourcentage est équilibré Alors, typiquement, la communauté crypto. Euh, bah, franchement, la tendance à préférer, c'est tout à fait normal, les projets qui sont les plus décentralisés. Et quand on dit décentralisé, c'est-à-dire qui appartiennent le plus à la communauté. Et euh, bon, j'avais déjà fait une vidéo et écrit un article dessus pour vous montrer qu'en fait, euh, selon Messari, la plupart des projets des cryptos qu'on connaît aujourd'hui, elles sont pas si décentralisées que ça. Et euh, Solana, qui n'est euh, pas décentralisée, comme vous le voyez sur le schéma, qui appartient plus au VCI, au capital et aux ventures capitalistes. Alors que un réseau comme... Ethereum, par exemple, il est vraiment et au Cardano, très bon exemple aussi, qui est vraiment tourné vers la communauté. Donc la répartition des tokens, en général, on nous la donne, euh, elle est très, très importante pour savoir dans quel type de projet vous investissez. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent qu'on a tendance à préférer les projets décentralisés. C'est que déjà, on, a, on, a, on craint moins les manipulations du marché. Le problème avec les ventures capitalistes ou tous les membres fondateurs, quand ils ont des portefeuilles trop importants, on l'a vu tellement de fois dans, bah, dans l'histoire des, des cryptos, que euh, les reventes, elles sont massives, ça crée bah, voilà, un, un pump sur le marché. Et finalement, on se retrouve avec un token qui a franchement baissé. Eux, ils sont contents parce qu'ils ils, ils, ils se sont détachés, ils ont largué leur token. Et nous, on se retrouve avec des tokens qui ont perdu de la valeur parce qu'il y a eu une trop une pression. À la baisse. Et puis, ce qui fait le succès d'un projet, c'est euh, la communauté qui va travailler dessus. Et si on ne se sent pas investi, si on sent qu'on n'a pas les pleins pouvoirs, que ça nous appartient pas tot totalement, que ça appartient à des fonds euh, d'investissement, eh bien, en fait, on va tout simplement moins s'investir, moins utiliser le réseau et donc euh, fatalement, euh, moins le, ba faire baisser la demande et il ne va pas valoir grand-chose sur le long terme. Donc, c'est vraiment un élément important. Et en plus, qui implique le troisième point à regarder, qui est la gouvernance. Alors, le modèle de gouvernance, là encore, c'est hyper important c'est lié au deuxième point. Et euh, la gouvernance, ça se reflète aussi avec le, les DAO des projets, et euh, là, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est-à-dire que quand on veut investir parfois dans un réseau qui nous plaît beaucoup, le fait de savoir qu'on est haudleur et qu'on a des droits de participation, qu'on peut donner notre avis, ça a un impact énorme. Parce que justement, on peut donner des décisions sur le développement futur du, du projet. Et puis, euh, il y a certains projets en plus qui donnent des dividendes aux personnes qui haudle. Qui Donc, ça peut avoir une grosse importance. Mais là, sur ce point-là, ça mérite une vidéo, parce que, bon, il faudrait parler des DAO euh, en détail. Mais euh, c'est un, un point que vous devez regarder Comment est pensée la gouvernance de ce projet-là Comment euh, les gens peuvent voter à partir de quoi Est-ce que c'est élitiste Est-ce que c'est simplement les personnes qui ont beaucoup de, de tokens Enfin, regardez ce point-là. Je vous assure que c'est très important, surtout sur le long terme. Du coup, on passe au quatrième point qui est franchement le plus important. En tous les cas, c'est celui que beaucoup d'investisseurs regardent. Il y en a même qui regardent que ça. Et moi, pour ne pas vous mentir, j'ai tendance aussi... Il a une grosse grosse part euh, dans mes choix. C'est euh, bien évidemment le modèle économique du token. Et quand on parle de modèle économique, c'est-à-dire est-ce que c'est euh, un, un, un token des déflationniste, typiquement avec le bitcoin, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas plus de 21 millions de bitcoins créés. Mais le modèle déflationniste, on, on, on pourrait avoir tendance, euh, dans une lecture naïve, en disant « mais toutes les tokens, elles ont qu'à faire ça ». C'est le plus simple parce que euh, la demande euh, est, euh, peut être plus grande et puis l'offre est toujours limitée. Donc forcément, le token euh, deviendrait plus, plus cher ou coûterait plus cher. En fait, c'est pas si simple que ça. Il faut en plus que la demande elle suive, et c'est pas évident avec un token déflationniste avec une max supply limitée, parce qu'en fait ça, ça, ça devient un token qui est difficilement utilisable euh, en expansion euh, sur des protocoles, etc. Et, et c'est pas un modèle euh, valable ou qui serait forcément gagnant. C'est pour ça que vous vous en voyez pas non plus souvent. Il n'y a pas plein de tokens déflationnistes. Surtout, on les imagine sur le long terme dans une utilisation euh, plutôt exponentielle. Typiquement, Ethereum avait choisi autre modèle inverse qui est le modèle inflationniste c'est à dire que là il n'y a pas de max supply et on va créer on va émettre des nouveaux tokens euh, à mesure que le réseau en a besoin et vous voyez que le, le cours du, de l'ETH est tout à fait raisonnable et même euh, super sympathique en termes euh, en termes de rentabilité tout simplement parce qu'il est utilisé il faut pas oublier que la valeur d'une crypto monnaie dépend de l'offre c'est bien mais aussi de la demande c'est cette interaction entre ces deux éléments qui va faire que le token prend de la valeur et donc justement à chaque projet, et c'est peut-être la partie la plus difficile à penser, c'est de, de, bah de, de définir la, la politique qu'il veut mettre en place. Alors, il faut savoir qu'il y a souvent des modèles hybrides, même quand je vous ai dit tout à l'heure le modèle déflationniste, on peut choisir d'avoir un modèle inflationniste, c'est-à-dire de créer des tokens euh, quand le réseau en a besoin, mais de créer et de mettre en place des mécaniques déflationnistes, comme euh, par exemple le fait euh, Binance, euh, vous savez, tous les trimestres, il brûle une quantité de tokens, et comme ça, ça diminue l'offre. Il y a plusieurs façons de, de, de faire, en fait, dans chaque modèle, il y a toujours des formes hybrides. Et il y en a une troisième qui commence à vraiment gagner de l'intérêt. Moi, personnellement, je vous en avais déjà par parlé, je l'adore, c'est les modèles de tokens. Typiquement, vous pensez là à Luna euh, qui explose en plus en ce moment. Donc, Je, je suis ravie, je, vraiment, j'ai été lunatique de la, première heure, de la première heure. Et lunatique, on dit ça pour les personnes qui, qui, qui, qui croient au Luna, justement. Et la corrélation du Luna token et de l'USD, qui est super bien pensée, donc Luna-USD, en plus, qui fait penser à la corrélation Terre-Lune, elle est faite de telle sorte à ce qu'à chaque fois qu'on veut créer un, un Luna, un dollar de Luna, on va créer... On va, détruire un dollar du ST. Et l'inverse est vrai. Cette dualité là, elle est, elle est pensée en fait pour équilibrer les choses. Et c'est d'ailleurs, là je vous parle de l'UNA, mais il y a d'autres aussi projets euh, qui, qui l'ont fait. On peut penser aussi dans une autre façon à MakerDAO avec le DAI. Il euh, y, y a plein d'autres façons de faire. Moi je sais que j'aime bien cette, euh, c est, c est, ce modèle là même si c'est pas, euh, pas non plus euh, la recette miracle pour euh, que ça fasse un token qui gagne de la valeur. Hein. On, les trois modèles ont tous de la pertinence. Tout dépend encore dans quelle écosystème de la manière dont l'écosystème évolue. Vous voyez, parfois c'est pertinent, l'un est pertinent, l'autre n'est pas pertinent pour tel, à tel moment X. Enfin, ce serait trop de rentrer dans les détails, ce serait, bah, ce, ce serait vous embrouiller. Oh, la vidéo est longue, Maintenant, passons à l'autre point qui sont les incitations financières du token. Pour vous, pour être franche avec vous, moi, c'est la première chose que je regarde. C'est-à-dire qu'est-ce que les validateurs vont gagner validateurs, mineurs, hein, ça dépend du, du, du réseau. Mais en tous les cas, quelle est l'incitation financière qui va faire... parce qu'on est dans les crypto-monnaies, la plupart du temps, euh, pour qu'un réseau fonctionne il faut quand même qu'il y ait une carotte au bout on est d'accord c'est à dire qu'on ne devient pas validateur comme ça on va regarder le stacking qu'on peut gagner euh, etc. les gains qu'on peut euh, recevoir et c'est un point franchement euh, hyper hyper important qui veut dire beaucoup en fait qui, qui peut déterminer beaucoup de choses sur l'évolution future, future du cours c'est le point c'est l'un des points les plus importants parce que c'est celui qui va déterminer le nombre de validateurs de mineurs qui vont vouloir euh, faire travailler le réseau donc vous vous voyez on est à l'origine bien sûr là je, je fais une analyse pour un projet crypto on n'est pas dans les tokens euh, nécessairement mais euh, si vous investissez dans une token il faut aussi regarder le réseau sur lequel il est construit donc euh, c'est très pertinent en fait de regarder les incitations financières et très généralement les incitations financières donc c'est lié au mécanisme de consensus choisi c'est à dire que euh, on va pas prendre l'exemple de proof of work même si c'est le plus simple à comprendre dans l'idée vous voyez le bitcoin a eu beaucoup de personnes a, eu, a gagné beaucoup de mineurs pour la simple et bonne raison, parce qu'à chaque fois qu'ils minaient, donc à chaque fois qu'ils faisaient travailler le réseau, le rendre plus sécurisé et, le, et pouvoir créer des nouveaux blocs, et bien ils étaient récompensés. Cette, récomp cette incitation financière, c'est peut-être là qui est tout le génie de Bitcoin. Sérieusement, c'est le fait qu'il ait rajouté le fait de gagner quelque chose en, euh, en participant au réseau. C'est monumental, je l'explique très mal, c'est dommage. Donc l'incitation financière, elle est au cœur, cœur d'un réseau. Euh, ça, franchement, je pense que c'est tellement important que j'en ferai peut-être une vidéo si vous voulez. En tous les cas, j'ai écrit pas mal d'articles sur le sujet. C'est fondamental. Ça peut, en fait, ça, ça, peut, ça peut avoir une répercussion sur toute la sécurité, la technologie, la puissance en fait, d'un réseau. Plus il y a de personnes, plus il y a de validateurs, plus c'est décentralisé et plus on est en sécurité. Et donc, pour qu'il y ait ça, il faut bien évidemment que la carotte soit intéressante. Alors maintenant, on peut passer au chapitre 3. Alors, quand vous arrivez jusqu'à ce stade, franchement, entre nous, vous êtes un investisseur qui avait fait une très bonne due diligence. C'est-à-dire que là, vous avez quand même euh, regardé ce qui, fait, le, ce qui fait, en fait la structure du projet et vous vous êtes plus ou moins armé pour vous faire une idée, pour savoir si le, la crypto est sous-cotée, le projet est intéressant, s'il a, a du potentiel sur le long terme, etc. Mais bien évidemment, normalement, quand on a un projet comme ça qui nous intéresse, qu'on se pose comme question, c'est « mais est-ce que je rentre Est-ce que c'est le bon moment de rentrer Est-ce que je ne vais pas l'acheter au plus haut point ?» Alors, très sérieusement, c'est la question qu'on se pose tous. Il euh, y a deux façons d'envisager la chose. Soit vous êtes un peu comme moi, un investisseur long terme, vous investissez donc que dans des projets qui ont de la valeur, et quand bien même, je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé d'investir dans le plus haut d'une crypto, c'est-à-dire au moment T je l'ai acheté, c'était presque l'ATH, il s'avère qu'au cours du temps, ce même ATH est devenu un point faible en fait de, de la courbe, donc évidemment j'ai gagné avec ces, ces crypto-monnaies-là, mais ça peut prendre du temps. Et pour savoir comment rentrer au bon moment et avoir un bon point d'entrée justement pour réaliser des gains plus rapides, hein, que si vous êtes sur une optique long terme bien évidemment là il faudra vous baser sur une analyse technique c'est à dire de regarder le marché pour le marché de regarder les courbes et d'essayer de trouver des bons indicateurs etc alors c'est pas du tout quelque chose que vous allez pouvoir faire seul en tous les cas si vous démarrez c'est enfin c'est une vraie compétence hein, le trading encore une fois ça s'apprend ça on va aiguiser ses outils il n'y a pas de recette miracle là encore ni dans l'analyse fondamentale d'ailleurs ni dans l'analyse technique. Alors, c'est sur ce point, justement, que je vais conclure pour vous dire, euh, je sais que, bon, déjà, j'ai condensé cette vidéo à fond. Euh, j'ai écrit un article qui, dé qui détaille un peu plus. Et puis, bon, bien sûr, il y a d'autres ressources pour aller plus loin. Ce que je voulais vous dire, c'est que quelque chose qu'on apprend avec le temps. Plus on avance, plus il y a de projets crypto plus on a de choix. Et plus les cryptos euh, crypto elles-mêmes deviennent super complexes à analyser. Franchement, euh, je vois bien les sites qu'on nous propose avec les insights, etc. C'est des sites payés qui nous mâche un peu le travail mais faut voir toutes les données qu'il y a à traiter c'est incroyable c'est incroyable tout ce qu'il faut tout ce que maintenant toutes les données qu'on dispose en fait pour se faire un avis et franchement pour finir j'ai envie de vous dire ça parfois moins on en sait mieux on, on prend de meilleures décisions tout simplement faites confiance aussi à la naïveté de, de, de l'analyse aussi incroyable que ça puisse paraître, mais parfois, moi, je sais que j'ai été plus efficace, plus rentable en ayant une idée euh, pff, très légère du projet. Enfin, je veux dire, je n'avais pas fait de grosses analyses et j'avais l'intuition d'investir dessus. Et parfois, j'ai tellement travaillé sur des projets, j'en étais sûre, etc. Et puis, c'était l'exemple d'ICP. Finalement, ça a été un vrai flop. Donc, vous voyez, voilà, je voulais finir là-dessus pour, pour vous rassurer si vous pensez que vous n'aurez pas le temps ou toute l'énergie de faire un gros, une grosse analyse fondamentale. Et puis, je finis la dernière chose pour vous dire, parfois, il faut se former aussi. Et là, je fais un petit clin d'œil à Chantal Langue Je sais que beaucoup d'entre de, de, vous la connaissent. Donc, elle fait des vidéos sur YouTube. Mais surtout, c'est une formatrice crypto qui est certifiée. C'est l'une des seules parmi nous. Moi-même, hein, je ne suis pas certifiée. En plus, moi, je viens de, de la FinTech à la base. Donc, la finance classique, c'est comme ça que j'ai découvert les crypto-monnaies, donc bien sûr ça fait longtemps que j'y suis, mais je veux dire euh, quelqu'un qui vous fait une formation euh, qui est certifiée, qui est très pédagogue pour le coup moi j'ai envie de vous recommander, euh, c'est pas de la pub euh, cachée ou quoi que ce soit, hein, vraiment je, je suis sincère, je pense pour ce sujet là si vous vraiment vous voulez apprendre à investir il faut vous former, c'est pas des petites vidéos de 20 minutes ou 30 minutes comme celle-ci là il faut vraiment être sérieux, suivre un programme j'ai regardé la, la formation de Chantal, alors il y a d'autres formations aussi sur le marché qui sont intéressantes, là encore je pourrais parler de Journal du Coin que j'aime bien enfin j'aime bien l'équipe les, les, derrière aussi mais Chantal Lang elle est très bien pour démarrer en plus elle a un groupe après Telegram avec, euh, où elle s'échange des, des, des tips des, des nouveaux projets qui peuvent être intéressants en nous apportant son analyse donc euh, voilà je vous mets ça pour, pour ceux qui veulent aller plus loin qui veulent se professionnaliser on va dire ou en tous les cas qui n'ont pas euh, qui voudraient aller qui voudraient savoir comment investir de manière récurrente sur les crypto-monnaies de faire des bons choix et qui veulent une feuille de route complète et pas avoir des informations dispatchées, comme on peut le faire sur YouTube. Alors, certes, c'est gratuit, mais investir, mais apprendre à investir dans les crypto-monnaie, c'est un savoir qui vaut de l'or. Si, maintenant, moi, je vous proposais... Si on me proposait maintenant d'avoir 10 cas à investir et zéro connaissance, ou euh, de la connaissance et zéro dollar bien évidemment, je prendrai la connaissance. Donc, c'est pas, pas 10 000 dollars que vous allez gagner avec. C'est bien plus si vous faites bien les choses. Donc, voilà, je finis comme ça. Euh, je vous ai mis le lien de Chantal, euh, voilà. Et puis, euh, un, un lien euh, affilié, au fait, je préfère vous le dire. Mais sinon, sinon, si vous n'avez pas les moyens ou quoi, c'est OK, vous pouvez apprendre avec l'expérience, et même encore mieux. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai appris en autodidacte aussi. Et euh, je finirai juste pour vous dire que ce T-shirt, finalement, pour ceux qui sont restés jusque-là, c'est, bah, écoutez, j'étais talent en Ukraine, et euh, voilà, j'avais récupéré ce, ce t-shirt là, donc c'est vraiment typiquement l'art ukrainien. Alors, j'ai pas envie de surfer sur la vague, euh, parler trop d'Ukraine, en plus, la situation est complexe. Mais la seule chose que je voulais vous dire, c'est que euh, déjà par hasard, j'ai pris le t-shirt, c'est incroyable, ça je vous en reparlerai plus tard. Ou alors sur les réseaux sociaux, je sais pas, je me suis mis un peu sur Twitter ou Instagram euh, ces temps-ci, je vais essayer de voir, euh, je suis pas réseau réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut quand même que j'embraye le pas. Il y a plein d'autres petites choses comme ça que j'ai envie de vous dire, je peux pas dire dans une vidéo, il y a toujours hein, quelqu'un qui va me dire ah, « c'est trop long », etc. Donc voilà, on peut pas, il faut censurer, et compagnie. Et puis, euh, ce que je voulais vous dire, oui voilà, je, je parle de l'Ukraine là... Euh, mais j'aimerais aussi dire qu'il y a aussi d'autres peuples. On n'a pas parlé des Syriens, on n'a pas parlé des Afghans, alors que ce qui s'est passé avec les talibans, c'est dramatique. Et donc voilà, quand je, je, je porte ce T-shirt-là, j'aimerais aussi mettre toutes les, toutes les, tous les autres peuples bah voilà, dont on ne parle pas, peut-être pas assez. Et voilà, voilà je finirai là-dessus. Là, là voilà, je commençais même à bégayer. Écoutez, je vous remercie mille fois, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes un vrai, euh, franchement, vous, vous êtes motivé euh, J'adore. Franchement, chapeau, vous irez loin. Normalement, vous irez loin. Je vous remercie mille fois. Mille fois, je suis vraiment... Euh, J'ai beaucoup de gratitude à vous donner pour les personnes qui m'envoient des bons messages, des bonnes ondes. Euh, moi, je sais que plus on est bon, plus on gagne dans la vie. Vous allez gagner. Merci de votre attention. A bientôt pour une vidéo plus courte. Ciao.